le couvent, le manoir en tant que tel est juste mentionné. On connaît son nom, on connaît grosso modo son emplacement, mais, mais rien de plus au niveau des vestiges, rien, rien de plus. Donc le manoir, à partir au moins à partir du 15e siècle, il est occupé pendant toute la période moderne. Puis il est vendu aux dames du Sacré-Cœur qui le transforment. Donc les dames du Sacré-Cœur le rachètent en 1836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 de l'ensemble de la caserne donc qui va être réaménagée, euh, la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, a décidé de prescrire un diagnostic sur l'ensemble de la caserne. En archéologie préventive, vous le savez, on étudie les, les, les vestiges qui sont sous l'emprise d'un projet d'aménagement. Donc la plupart des sites que nous étudions sont tronqués parce que le projet n'affecte pas tout le site euh, archéologique historique. Là, ce n'est oui. pas le cas. Le projet s'applique à toute la zone de la caserne de Méninette. Donc habituellement, lorsqu'on travaille sur des zones, des grandes zones comme ça, des zones de ZAC, de des zones d'aménagement concerté, de 15-20 hectares, on procède à des, des maillages, des sondages par maillage hein, systématique. On teste à peu près 7 à 10% de, de, du terrain, Ce sont des sondages organisés euh, de façon très, très régulière. On a moins d'informations archéologiques en périphérie, comme nous sommes ici, à 1 km à 1,5 km 5 du bord de ville, parce qu'il n'y a pas eu de... la plupart des données sont des données du 19e siècle, mais à cette époque-là...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 Euh, donc ça c'est ce que mentionnaient les sources écrites et c'est ce qu'on a retrouvé effectivement euh, en fouille. Et donc cette cour euh, se caractérise principalement, euh, de ce côté-ci en tout cas, par une, euh, un bon niveau de sol d'allée qu'on peut voir ici, qu'on appelle une calade. Et qui en fait est constitué de petites, enfin de grosses et petites dalles de schiste et de granit disposées sur la tranche, et qui donne un, un niveau homogène partout. Et dans cette calade, on peut voir ce qu'on appelle un fil d'eau. Donc c'est des pierres qui sont disposées dans l'autre sens et qui permettent d'évacuer l'eau de pluie, par exemple. Et donc on voit un petit pendage, en fait, c'est-à-dire une pente qui va euh, du haut du site vers le bas. Et donc le fil d'eau respecte cette pente pour évacuer, euh, pour évacuer les eaux euh, au-delà au du manoir. Et ce fil d'eau passe très probablement en fait, entre l'aile sud que l'on a devant nous et l'aile est qui est là, puisque les bâtiments n'étaient pas accolés. Ça on le sait notamment par le cadastre napoléonien. Sur le plan on voit bien que les bâtiments ne sont pas accolés, qu'il y a un espace vierge entre les deux. Et on a retrouvé cette calade entre les deux bâtiments. Donc on aurait la calade et le fil d'eau qui permettraient d'évacuer euh,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 Alors ici donc pour euh, évaluer le potentiel on a fait donc des sondages, donc un, un gros sondage ici notamment, qui nous a permis de découvrir donc toute cette, cette stratigraphie, donc c'est l'empilement des différentes couches. Et plus on descend, plus on remonte dans le temps. Donc ici en fait on a toute une stratigraphie de niveau de sol, puisqu'on se trouve dans l'aile sud et donc tous ces niveaux de sol sont internes à l'aile sud. Donc qui était donc une aile d'habitation. Et ce qui est confirmé par nos découvertes, puisqu'on a notamment on peut voir ici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 donc là, on est à peu près à 19e siècle, et puis par là, ça remonte probablement 15e, 15e, 16e siècle. Et au sein même de cette, de cette épaisseur de couches, on a pu mettre en évidence la présence d'un bâtiment antérieur à l'aile sud telle qu'on la connaît actuellement, puisque en fait, on a des couches qui, qui, qui sont plus anciennes, qui ne, qui ne marchent pas avec les murs qu'on voit ici, mais avec un bâtiment plus large, euh, et donc c'est toute, euh, toute cette petite épaisseur de niveau de sol euh, qu'on peut voir euh, ici et notamment ce petit mur donc, qui, serait, euh, qui fonctionne avec ce petit mur ce petit mur étant euh, ce qu'on appelle un mur de refend c'est-à-dire une partition interne à un bâtiment donc en fait on a un premier bâtiment euh, sur lequel viendra s'installer dans un second temps le bâtiment euh, du manoir tel qu'on le connaît euh, et qu'on peut, qu peut le reconnaître sur le, le plan du cadastre napoléonien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 Alors, je me trouve donc toujours dans l'aile sud de ce manoir. Alors, il faut savoir qu'avant le début de la fouille, il y a eu une étude documentaire qui a été réalisée par Jean-François Carès, qui est l'ancien directeur des archives départementales, et donc qui a publié un article sur, euh, sur le manoir euh, de l'Epronnière et qui euh, reprend l'ensemble des sources euh, archivistiques qui étaient disponibles et qui, a permis de, qui lui a permis de restituer un plan des différents euh, bâtiments et notamment de cette aile sud avec euh, la fonction des différentes pièces. Et donc ici on se, trouve, on se trouverait d'après cette étude documentaire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 Euh, ici qui donc est un petit massif de briques derrière lequel on peut voir en fait euh, une évacuation d'eau qui passe à travers le mur euh, vers l'extérieur du bâtiment et donc on peut euh, assez euh, sûrement envisager ici l'hypothèse d'un évier en fait qui se trouverait donc, qui a disparu qui euh, se trouverait à peu près à hauteur euh, à hauteur de travail et euh, vers lequel euh, l'eau euh, dont l'eau s'évacuerait à travers le mur et à travers cette petite structure. Voilà donc en fait c'est les deux choses indispensables dans une cuisine en fait, de, de cette époque là c'est le feu avec la cheminée et l'eau avec l'évier, sachant que nous n'avons pas ici d'arrivée de, euh, d'eau en fait. Donc on peut imaginer euh, que l'eau était amenée par, euh, par des seaux et euh, évacuée par contre euh, directement par les canalisations. Et en lien avec cette cheminée toujours, nous avons ici euh, dans la stratigraphie justement donc très différent de ce que nous avons pu voir par ailleurs. Ici c'est tout, tout un petit litage de petites couches de cendres qui sont liées au fonctionnement de la cheminée puisque cette cheminée était régulièrement nettoyée, curée. Et donc, ils étalaient, plutôt que d'évacuer, ils étalaient directement devant la cheminée, euh, dans la cuisine, tous ces niveaux cendreux qu'on qu retrouve ici avec euh, des différences de couleurs. Par exemple, les noirs sont plus charbonneuses et puis les rosées, c'est plutôt de la cendre, en fait, euh, euh, de la cendre rosée. Voilà. Et généralement, il y a des, des gros charbons de bois qui nous permettent aussi de faire éventuellement des datations, euh, au carbone 14, notamment. Et puis, on peut retrouver aussi du mobilier qui nous aide aussi à comprendre euh, ce qu'ils mangeaient, comment ils cuisinaient les mets, etc., etc. Alors cette fouille devrait apporter des connaissances nouvelles sur la chronologie des manoirs